Comment séduire une femme et coucher avec elle Bonjour, c'est Tony. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de séduction. La chaîne YouTube que j'anime, c'est une chaîne d'amélioration de soi, donc de développement personnel, dans laquelle je couvre différents sujets pour que tu puisses améliorer ta vie, avoir la vie dont tu rêves. Évidemment, on parle aussi d'épistémologie, de non-dualité, et c'est la raison pour laquelle je tourne cette vidéo. Ça peut paraître un peu surprenant, parce que c'est une chaîne dans laquelle je parle beaucoup de, de spiritualité d'éveil spirituel, plus précisément, le vécu de l'éveil. Et on pourrait être un peu étonné que d'un coup, je me mette à parler de séduction. On pourrait dire, voilà, comment ça se fait qu'ils se, se mettent à parler de ça En fait, d'une part, c'est parce que c'est un sujet qui m'intéresse énormément, euh, sur lequel je travaille depuis des années. Ça m'a même permis d'écrire un livre euh, qui s'appelle « Séduire, comment maîtriser l'art de la séduction », qui peut être acheté sur Amazon. Et euh, la deuxième, c'est parce que je pense que le manque... Euh, de sexe, en tout cas la frustration de ne pas réussir à séduire les femmes qui te plaisent, euh, peut être euh, vraiment problématique dans ta vie. Ça peut participer à une stagnation importante, à de la frustration, et on le voit notamment beaucoup aux États-Unis avec le mouvement Incel, ce sont des hommes frustrés euh, qui considèrent euh, qu'ils n'arrivent pas à séduire et qui se mettent à développer une haine des femmes, jusqu'à parfois faire des actes euh, bah, terribles, comme des fusillades au sein de leur, euh, leurs établissements scolaires. Donc le but de cette vidéo c'est d'apporter un peu de conscience dans le principe des relations amoureuses. Évidemment on va parler un peu de sexe aussi, mais ça va rester très soft. Mon but ça va être quand même d'aller droit au but, de te donner comme ça plusieurs étapes. Et il faut savoir que normalement cette vidéo sera découpée en deux parties je pense. Donc n'hésite pas à me poser des questions sous cette vidéo pour que je puisse l'intégrer d'ici le tournage de la seconde partie. Euh, je crois que j'ai à peu près fait le tour. Euh, on va pouvoir euh, démarrer avec le premier principe, qui me semble capital. C'est l'idée qu'aucune femme ne te rendra véritablement heureux. <rire> voilà. Donc ça, c'est important. Aucune relation amoureuse, euh, quelle qu'elle soit, ne te rendra véritablement heureux. Le bonheur, l'épanouissement, l'équilibre, le bien-être, euh, c'est ta responsabilité. Donc si tu t'engages dans une démarche de rechercher un, une partenaire euh, et que derrière l'idée, euh, derrière tout ça, c'est euh, parce qu'il y a un manque, il y a un vide, il y a de l'ennui, euh, il y a de la tristesse, de la dépression, etc. Il faut savoir que ça ne va pas améliorer les choses. Au contraire, les relations à deux amènent des challenges supplémentaires dans notre vie. Ça, ça apporte bien entendu énormément de de bons côtés, d'aspects intéressants, positifs, qu'il est intéressant d'explorer. Euh, ça rend la vie vraiment... Euh, ça, ça amplifie, ça décuple. Mais si aujourd'hui tu te sens mal dans ta peau, qu'est-ce que ça va décupler Ça va décupler ton mal-être. Donc c'est important d'avoir ça à l'esprit quand on se met en recherche de quelqu'un. Généralement, on commence à vouloir essayer à apprendre la séduction parce qu'on se rend compte qu'on a des résultats qui ne sont pas forcément à la hauteur de nos envies, de nos ambitions ou parce qu'on veut simplement euh, voilà, la, la curiosité, l'excitation d'avoir de, euh, des partenaires sexuels différents, etc. Bon, moi, je ne tourne pas vraiment euh, cette vidéo pour euh, fournir des techniques de manipulation, d'influence. Euh, tu vas voir que c'est vraiment une, une approche qui est euh, efficace. En fait, elle fonctionne, mais elle est contre-intuitive. Elle est contre-intuitive parce qu'on te vend depuis très longtemps l'idée que pour t'améliorer, te... enfin, pour obtenir de meilleurs résultats dans ta vie, c'est à chaque fois parce qu'il te manque quelque chose. <rire> c'est toujours pareil. On te vend du parfum ou du déodorant en te disant que c'est ça qui va attirer les filles pour toi. Ça va te rendre plus séduisant. On te fait croire qu'il faut que tu achètes euh, sais, des espèces de machins à mettre dans la bouche pour te sculpter des mâchoires plus prononcées. Parce qu'a priori, les filles sont plus réceptives aux gars qui ont des mâchoires plus masculines. Euh, prognate, tu vois, un peu la mâchoire bien solide. J'ai vu, vu passer la pub cette semaine sur Facebook, j'ai trouvé ça amusant. Euh, on, vend, euh, on vend ça, un accessoire qui va faciliter ta capacité à séduire. De la même manière, dans les courriers indésirables depuis des, des années, ça fait longtemps que ça dure, on te promet d'agrandir la taille de ton pénis parce que, ben bah voilà, grâce à un pénis plus gros, tu vas pouvoir euh, donner plus de plaisir ou avoir plus confiance en toi, etc. etc. Donc, euh, moi, j'ai une approche qui est beaucoup plus terre-à-terre, -terre, finalement, plus pragmatique, mais c'est aussi celle qui fonctionne. En tout cas, tu es libre de ne pas me croire. Mais euh, je t'invite à essayer les, les grands principes que je vais présenter dans cette vidéo en particulier ou dont je peux parler sur ma chaîne. Tu vas voir qu'en général, il y a quand même... un il y a quand même... C'est parce que j'ai vécu l'expérience moi-même que je me permets d'en parler, tu vois. Donc, ce n'est pas que de la théorie fumeuse, ce n'est pas que des conseils et des grands principes que j'aurais vus ailleurs. La plupart du temps, c'est parce qu'effectivement, j'ai beaucoup étudié le sujet, donc en lisant, en me formant, mais parce que je suis allé sur le terrain, testé par moi-même, expérimenté. Et donc là, je te, je te donne un aperçu de ce qui m'a semblé fonctionner et ce qui pourrait fonctionner pour toi, même si on est différent. Alors... L'idée que la femme, euh, cette nouvelle partenaire, va euh, te rendre heureux, en fait, c'est un leurre, c'est un piège. Tout comme on a tendance à croire que d'avoir une plus grande maison, une plus grande voiture, une montre, euh, et tout un tas de possessions matérielles. Où, en fait, on croit que le fait d'avoir, d'avoir plus, va nous combler, remplir ce vide intérieur. Et ça, souvent, c'est une erreur. C'est une erreur euh, qui est promue, comme je disais, par la publicité, par la société de consommation en général. Et euh, bah, le but de mon travail, c'est au contraire de retourner vers l'être, vers soi. Euh, c'est en général euh, bah, là <rire> qu'il faut aller pour s'épanouir, pour se retrouver, se découvrir véritablement, apprendre à se connaître. Et euh, c'est là où ça devient intéressant. Voilà. Au bout d'un moment, tu peux essayer hein, des, des stratagèmes, des bricoles, des techniques... Euh, sur la séduction, on en trouve énormément, hein, notamment sur YouTube. Il faut que tu dises euh, cette réplique-là, c'est ce qui va. Mais en fait, derrière le, le principe d'une réplique, par exemple, tu apprends une technique, euh, un opener, ce qu'on appelle un opener, c'est-à-dire une phrase d'accroche que tu vas pouvoir dire à une fille quand tu la croises dans un café ou dans la rue. Voilà. Mais en fait, dire la phrase d'accroche, les mots, en fait, ont très très peu d'intérêt finalement, très peu de portée. Ce qui fait la différence, ce n'est pas tant les mots que tu vas utiliser euh, dans ta vie. <rire> C'est la manière dont tu vas les dire. Quelqu'un qui va dire exactement la même phrase, euh, avec un état d'esprit différent, avec une personnalité différente, avec un niveau d'énergie différent, ben ça change tout en fait. Et c'est le principe de, de ce que je te propose aujourd'hui. Une vidéo, euh, une série de vidéos sur la séduction, dans laquelle on va se concentrer sur l'être, sur qui tu es déjà. Il n'y a pas besoin de te rajouter une bricole, il ne te manque rien. Le potentiel de séduction, tu l'as. Dans ma vision des choses, on parle d'une manière de séduire qui est naturelle. Euh, on ne fait pas d'efforts euh, euh, transcendants, on ne court pas après les nanas, on n'apprend pas des phrases par cœur. Enfin, tu vois, il faut à un moment euh, se détacher de tout ça, parce que ça a au contraire tendance à nous, en, à nous encombrer l'esprit, en fait, à nous encombrer mentalement, et à nous faire perdre du temps, et, et à nous donner aussi l'illusion, l'impression, que c'est parce qu'on a ce petit stratagème en question, que ça fonctionne. Mais si on nous enlève le stratagème, alors ça veut dire que ça ne fonctionne plus. Donc c'est-à-dire que notre pouvoir est extérieur. C est, c est, si, si on peut euh, nous retirer notre pouvoir de séduction, à un moment, c'est qu'il n'a jamais été internalisé. Ce n'est pas le nôtre. Ce n'est pas nous qui sommes devenus une personne séduisante. C'est parce qu'on utilisait euh, une technique. Tu vois, c'est comme le dopage. C'est une technique pour être plus performant, mais on arrête de se doper, bah les, les résultats, bon, moi je ne me dope pas, <rire> mais c'est l'idée, tu vois. On arrête de se doper, forcément, les résultats, euh, donc les résultats, euh, s'ils étaient là à un moment donné, c'est juste parce qu'il y avait l'utilisation du dopage, l'utilisation d'un artifice, du stratagème. Donc en séduction, ça me semble complètement euh, contre-intuitif, et euh, ce n'est pas après ça qu'il faut courir. Il faut que tu te tournes vers toi-même et que tu cherches à T'améliorer en fait, à te développer, à apprendre la séduction et surtout à aller expérimenter ce que tu apprends sur le terrain. Donc, quand je disais il n'y a pas vraiment d'effort à fournir, euh, c est, c est, en fait, il euh, n'y a pas d'effort à fournir pour se mentir à soi-même ou faire des, des, des, des, des, des techniques, des manipulations. Enfin, tu vois, on n'est pas là-dessus. Par contre, oui, il va y avoir des efforts à fournir dans la mesure où il va falloir que tu fournisses le travail. Il faut que tu ailles tester, expérimenter et tu vas tout au long de ce processus être meilleur d'améliorer. C'est le but. <rire> si tu cherches à incarner un personnage dans ta vie, si tu étais par exemple un personnage de jeu vidéo, aujourd'hui ton personnage de départ, bah, et la séduction, ce n'est pas trop son domaine, euh, la capacité à séduire des filles ou à coucher avec celles qui, qui lui plaisent, ce n'est pas trop dans euh, les possibilités, mais la bonne nouvelle c'est que tu peux développer un personnage pour qui ça sera possible, ça sera naturel. Donc voilà, la séduction ce n'est pas... Euh, la vision que j'en ai, c'est pas un truc de vieux gars relou qui apprend des phrases toutes faites et qui emmerde les nanas dans l'environnement. Enfin, tu vois, on est sur quelque chose de beaucoup plus noble, de beaucoup plus classieux, de beaucoup plus gentleman en fait. Euh, voilà, c'est important de le préciser. Alors, le deuxième point, je me suis préparé un petit script. Ton physique n'est pas aussi important que tu le crois. Ça, c'est capital. Parce que ton physique, bah, tu ne le choisis pas. En tout cas, on va reparler des caractéristiques sur lesquelles tu as un pouvoir. Mais euh, bah, que ça soit ton nez, la couleur de tes yeux, que tu aies des cheveux ou pas, évidemment. Euh, voilà, t as, t as, t as la taille de ton, de ton sexe, la, la, la, la, la, la génétique, euh, tout ça, n’as euh, pas de pouvoir dessus, quoi. L'endroit où tu es né, euh, tes parents, tu vois, tout ça, c'est un peu comme si, justement, si tu étais un personnage de, de jeu vidéo, c'était imposé par le jeu vidéo. <rire> Donc tu as deux choix. Soit tu refuses ce que le jeu vidéo te donne, euh, soit tu acceptes donc évidemment accepter ça veut pas dire qu'il n'y a pas des, des parts euh, où on préférerait mieux tu vois ou différent Mais on accepte on accepte parce qu'en fait il n'y a pas le choix <rire> donc plutôt que de perdre son temps à lutter contre quelque chose qui est qu'il n'est qu n'est pas possible de changer on l'accepte on gaspille pas de l'énergie pour ça et au contraire on va se concentrer à utiliser cette énergie disponible pour changer ce qui est possible de changer et sur ton corps ton apparence physique, il y a énormément de choses que tu peux déjà changer. Euh, je ne vais pas t'afficher à l'écran avant-après, mais moi, il y a quelques années, j'avais beaucoup d'embonpoint, beaucoup de poids en trop, j'avais des cheveux à l'époque, mais j'avais beaucoup de poids à perdre, je faisais pas du tout de sport, ou très très peu. Et Quand j'ai commencé la musculation, à changer mon alimentation, à arrêter complètement l'alcool, euh, bah, j'ai vu des résultats physiques incroyables une transformation, tu ne me reconnaîtrais pas, tu ne serais pas capable de me reconnaître dans la rue, euh, parce qu'il y a eu vraiment, et pourtant c'est le même personnage, c'est exactement le même, <rire> sauf que j'ai plus le même physique, j'ai plus la même apparence, donc forcément ça change quand même pas mal la donne, et euh, bah, ça a été une perte de poids, ça a été d'assumer le fait que je perde mes cheveux, hein, ça a commencé assez jeune dans mon cas, euh, les raser, euh, ou très court, tu vois, pour... Euh... Euh, bah, accepter en fait, accepter et puis essayer de faire du mieux possible avec ce qui m'était donné comme caractéristique physique chez mon personnage Le fait de se muscler par la musculation ou euh, la pratique d'un sport qui te permette de te maintenir en forme, c'est important Mais ne crois pas que parce que tu as du poids un petit peu en trop, ça va t'empêcher de séduire hein. Il y, a, il y a plusieurs, à plusieurs reprises, euh, j'avais un peu d'embonpoint et euh, ça ne m'a pas empêché de créer des situations dans lesquelles je sentais la réceptivité des, des, des femmes, en fait, des, des filles qui m'intéressaient. Euh, C'est plus justement ta personnalité qui va faire la différence. Donc sur ton physique, évidemment, l'hygiène, je, je passe là-dessus et après on va parler de ta personnalité, l'hygiène doit être irréprochable. S'il y a bien un point sur lequel il ne faut pas faire de concession, c'est bien celui-là. Il n'y a rien de plus écœurant, dégoûtant, anti-séduisant qu'un homme qui est sale, qui est négligé, qui ne prend pas soin de lui-même. Le message qui est véhiculé quand tu ne prends pas soin de toi-même, c'est « je ne vais pas prendre soin de toi non plus, je ne vais pas prendre soin du couple, de la relation ». Même si tu cherches quelque chose d'épisodique, c'est juste sexuel, euh, on en reparlera peut-être un peu là-dessus dans la partie numéro 2 de la vidéo, la, la deuxième partie un peu sur euh, la, la, typo la typologie des relations. Mais euh, euh, même si tu cherches, char... mais il ouais, ne faut pas faire de concessions là-dessus, tu dois être propre, tu dois avoir, euh, voilà, tu dois avoir, tu dois être bien coiffé, <rire> si tu as des cheveux, tu dois avoir une coupe fraîche, tu vois, euh, pas négligée. Ou alors, si c'est ton style d'être négligé, bah, ça doit être assumé, c'est ton style, ça fait partie d'un choix, un choix conscient. Ce n'est pas quelque chose juste parce que tu t'es levé et que tu es sorti de chez toi alors que tu es en train de dormir et tu as un épi derrière la tête. Il faut que ça soit conscient, une volonté de ta part. Donc l'hygiène, c'est les dents, c'est les ongles, c'est avoir une odeur corporelle qui soit propre. Donc les douches, il ne faut pas faire de concession avec ça. Alors on pourrait dire ouais, « Tony, tu abuses de revenir sur un truc comme ça, je perds mon temps là avec ta vidéo, je le sais qu'il faut que je sois propre ». Oui, tu le sais peut-être toi. Mais il y a des gens pour qui ce n'est pas, pas acquis, ce n'est pas intégré, ce n'est pas inné. Et dans plusieurs livres de séduction, à chaque fois, ça commençait comme ça. Cette notion d'hygiène. On ne fait pas de concession avec l'hygiène. Parce que voilà la douche, c'est tous les jours. Euh, les vêtements que tu portes doivent être propres. Les chaussures que tu portes doivent être propres. Et si tu dois jeter des trucs ou les donner ou les bazarder et aller acheter des nouveaux vêtements, des nouvelles chaussures, etc., fais-le <rire> C'est hyper important parce que, en fait, ton corps et tes vêtements, ça représente ta carte de visite, en fait. Ça représente ton interface avec le monde, avec ce jeu vidéo. Si on continue la métaphore du jeu vidéo, je pense que je vais continuer là-dessus. Si on continue cette métaphore, c'est ton interface avec le jeu et avec les autres joueurs. Donc, forcément, si tu es négligé, dégueulasse, pas propre, que tu sens pas bon, que tu as les dents euh, euh, en mauvais état, ou que tu ne les brosses pas, que tu as une mauvaise haleine, etc., ça va te jouer des tours. Donc... Euh, il faut être carré, achète-toi du fil dentaire, brosse-toi les dents, si ça fait longtemps que tu n'es pas allé voir le dentiste, tes tartrages, de l'hygiène, du soin. Euh, pareil, si tu veux être la pilosité, que ça soit relativement entretenu, tu vois là, bon, je ne suis, suis pas impeccable aujourd'hui, euh, mais que ça soit quand même suivi, que ça ne soit pas trop négligé. Voilà. Euh, que dire d'autre sur euh, le physique bah, Je crois qu'on est bon. Maintenant, passons à la personnalité. Et bah, justement, c'est la bonne nouvelle. Même si ton physique, euh, la, la part sur laquelle tu peux agir est minime, euh, même si quand même on peut faire des, des, des progrès fulgurants, hein, parce que quand tu as 20 kilos de trop et que tu décides voilà, de t'inscrire à la salle, de faire attention à ce que tu manges parce que tu dis j'arrête de subir ma vie, je vais changer, je vais faire les efforts, je vais devenir plus discipliné, etc. Quand tu es dans cette énergie qui est souvent liée à de la frustration et de la souffrance, quand au lieu de la diriger vers l'autre et de devenir misogyne, euh, comme le mouvement euh, dont je parlais tout à l'heure, mais que tu utilises cette colère, cette frustration et cette haine pour t'améliorer, donc la meilleure chose qu'on puisse faire avec, à mon sens, et eh bien tu peux te transformer littéralement. Et puis pareil, si au contraire, parce que je parle de la perte de poids, parce que c'est ce qui me concerne moi, mais euh, bah, si au contraire, euh, voilà, tu as de la difficulté à prendre de la masse musculaire, que tu considères que tu es trop petit, trop chétif, et que... tu peux apprendre... À, euh, à développer la masse musculaire, tu peux apprendre à mieux manger, à avoir une alimentation qui soit plus en adéquation avec ton objectif, d'être un peu plus volumineux, un peu plus musclé, athlétique, etc. Ça fait partie des traits de... qui séduisent, euh, et on en reparlera tout à l'heure dans justement la partie consacrée à ça. Pour revenir sur la personnalité, euh, c'est justement ta personnalité qui va générer l'attraction. Je parle bien de générer l'attraction. Encore une fois, le but, c'est de créer une attraction naturelle, on essaye de devenir magnétique. C'est-à-dire qu'on est dans un tel état d'être, on dégage quelque chose qui est tellement fort, tellement affirmé, c'est tellement toi, <rire> que ça en devient irrésistible. Et donc ça, euh, euh, il faut entendre d'ailleurs que devenir irrésistible, ça ne veut pas dire que toutes les femmes de la planète vont euh, être attirées par toi. Euh, parce que tout comme toi et moi, on n'est pas attiré par toutes les femmes, euh, ben c'est la même chose de l'autre côté. Toutes les femmes ne seront pas attirées par toi, il faut être OK avec ça. Le but, c'est simplement de maximiser nos chances pour qu'au moment où on soit attiré par une femme, ben on ait tout mis en œuvre, de notre côté, tout ce qui est en notre pouvoir, pour, euh, pour pouvoir séduire, attirer. Voilà. Alors, euh, sur la personnalité, il y a des traits qui séduisent. Je crois que c'est la partie d'après. Ouais. Euh, ce qui attire une femme en général... Il euh, y a notamment euh, la confiance en soi. Alors la confiance en soi, c'est quelque chose que tu ne peux pas acheter. Tu ne peux pas acheter de la confiance en toi sur Internet. Euh, tu ne peux pas acheter commander ça sur Amazon. Je te propose dans la description de la vidéo une formation en ligne pour développer de la confiance en soi et surtout apprendre à maîtriser tes pensées et tes émotions. C'est ce qui justement va te permettre de créer une confiance en toi durable. Je te laisse le lien dans la description, c'est pas pour tout le monde, c'est une formation de 21 jours, donc regarde si ça te parle, et, euh, et voilà. La confiance en soi, ça s'achète pas, j'ai aussi écrit un guide spécifique sur la confiance en soi, tu peux retrouver un lien aussi dans la description. L'idée quand même de la confiance en soi, que je te donne quand même quelque chose, hein. je suis pas que là pour faire de la pub, la confiance en soi, ça se développe, c'est comme un muscle c'est-à-dire que si tu entraînes consciemment, si tu décides de travailler à développer ta confiance en toi, la bonne nouvelle, c'est qu'elle va se développer. Quand j'ai commencé ce cheminement d'amélioration de moi-même, en 2015, je n'étais pas le même qu'aujourd'hui. Je ne pouvais pas comme ça enchaîner des vidéos en face caméra, être plutôt à l'aise, plutôt confiant, euh, parce qu'en fait, je me suis mis à l'épreuve. Tout au long des années, je me suis volontairement mis dans la sauce, on pourrait dire. Je me suis mis en difficulté, je me suis challengé. Et je me suis rendu compte que face au challenge, j'avais les ressources et j'étais capable d'y arriver. Donc la confiance en soi, c'est ressentir, c'est une émotion, c'est un ressenti, une sensation, d'être capable de faire face à ce qui va se produire dans l'avenir. Donc c'est une assise intérieure, un espèce d'état de calme et de tranquillité qui fait que quoi qu'il arrive, tu sais que tu vas prendre une décision qui sera correcte, qui sera bonne. Tu as les capacités. Donc, effectivement, quand par exemple tu fais du sport et que tu t'entraînes toute la semaine, tu t'entraînes 4, 5, 6 fois par semaine, ben, quand tu fais face à une situation où d'un coup il faut courir très vite, s'il y a un chien par exemple qui arrive, tu te dis « bon, si le chien m'attaque, il faut que je sois capable de courir très vite, par exemple pour me protéger, ou, ou, ou quelqu'un m'agresse, et que tu fais un sport de combat. Ben, » En fait, l'idée même d'être attaqué par un chien ou d'être agressé, elle n'est pas satisfaisante, on n'a pas envie que ça arrive. Mais le fait de savoir qu'on a un entraînement qui nous permettra de faire face nous donne de la confiance en soi. On est confiant, on est plus détendu. Donc, évidemment, la musculation, l'idée, c'est d'être sportif. Euh, tu vois, moi, je me souviens d'une époque où euh, monter des escaliers, ça me mettait en PLS, juste parce que j'étais trop gros, quoi. Trop gros par rapport à ma taille euh, ça, ça, ça représentait une charge, une masse inutile, parce que le gras ne sert à rien. Oui, ça protège du froid, euh, c'est euh, du stockage, euh, au cas où il y aurait une pénurie alimentaire, le corps peut taper dedans et tenir du coup très longtemps. D'accord, mais quand c'est pas le cas avec un petit blanc et qui vit dans un pays occidental, où il a un, un, un supermarché euh, au bas de chez lui, ça n'a pas vraiment de sens d'avoir 10, 15, 20 kilos de, de trop, d'excédent. On n'est pas là pour survivre, c'est pas le but. C'est juste à cause d'une un, mauvaise hygiène de vie, de mauvaises habitudes alimentaires et d'un manque cruel de discipline et aussi d'exercice. Donc c'est euh, un gros changement pour moi que de sentir que mon corps est capable. Et donc euh, je t'invite, à, si tu ne le fais pas déjà, à te mettre au sport, à, à te mettre en mouvement, voilà, à te donner un challenge. Par exemple, pendant 30 jours, tu vas aller régulièrement t'entraîner jusqu'à ce que ça devienne automatique, inconscient, c'est-à-dire que ton corps va réclamer de lui-même l'exercice. Et ça, euh, c'est euh, inconcevable au début, quand on n'est pas du tout sportif, de se dire que c'est le corps qui va réclamer, qu'on va avoir envie d'y aller. Euh, ça, je n'y aurais pas cru à l'époque si on me l'avait dit. Donc si euh, tu ne fais pas du tout de sport, sache-le, au bout d'un moment, il y a un déclic qui se produit, tu deviens accro. <rire> Parce qu'en fait, tu te sens trop bien. Tu vois que ça t'aide à plein niveau On ne va pas rester trop longtemps sur le sport, on a encore plein de choses à dire. Donc sport, euh, sport de combat aussi, hein, je pense que ça, c'est quelque chose que je recommande. Euh, ça donne confiance en soi, de savoir que tu es capable voilà, de faire face à un autre homme euh, virulent, etc., de t'affirmer, de ne pas toujours t'écraser. Ça ne veut pas dire qu'il faut chercher le conflit, mais savoir que si ça part en sucette, <rire> si ça part en couille, euh, tu as le bagage technique, tu as un, un minimum de connaissances quand même pour pouvoir te protéger, te défendre et puis contre-attaquer si vraiment la situation euh, l'exige. Mais évidemment, euh, je n'encourage pas le, la baston, la bagarre. La plupart du temps, ça ne sert à rien, et puis ça peut laisser des séquelles euh, irées euh, euh, pour toujours, quoi. Euh, ensuite, alors, ce qui attire donc la confiance en soi, un homme qui a confiance en lui, euh, un homme qui connaît sa valeur. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc euh, si tu n'as pas ce sentiment d'avoir de valeur aujourd'hui, ben, c'est une question de temps aussi, ça peut se développer, mais ça peut être un très beau chantier que de tenter de faire grandir ton estime de toi-même, ta confiance en toi. Euh, ce qui développe aussi la confiance en soi, c'est quand tu dis quelque chose, de le faire, de donner de la valeur à ta parole et euh, d'agir en fonction de, ta, de, de ce que tu dis. Voilà. Par exemple, tu dis « pendant 30 jours, ok, pendant 30 jours, je vais faire du sport ». Si tu le dis et que tu fais la trompette au bout de 4 jours… Bah, ton niveau d'estime et de confiance en toi-même, parce que c'est ça, c'est la confiance que tu te prêtes à toi-même, elle va en prendre un coup. Imagine un pote à toi te dit Bon, vas-y, on fait ça pendant 4 jours, enfin pendant 30 jours, puis au bout de 4 jours, il dit Ah, vas-y, laisse tomber, ça me casse les couilles, j'arrête. Bah, la confiance que tu prêtes en cette amitié et dans la parole de ton ami il va en, en être affectée. Tu vas dire bah voilà, il n'est pas, pas sérieux, il n'est pas fiable. Il est pas fiable, tu vois, il n'est pas fiable, on ne peut pas compter sur lui. Eh ben, le problème de la confiance en soi, si tu t'entraînes, si tu répètes ce genre d'attitude toi-même vis-à-vis de tes propres actions, de tes propres objectifs, tu détruis toi-même ta confiance en toi. La bonne nouvelle là-dedans, parce que ça donne un aspect un peu négatif, la bonne nouvelle, c'est que si tu fais l'inverse, eh ben, tu vas construire de la confiance en toi et ça va monter, monter, monter. Euh, je ne pense pas qu'on puisse devenir, atteindre un niveau de confiance en soi où rien, plus rien ne nous, nous fait peur, entre guillemets. Euh, c'est la vision que j'ai aujourd'hui, peut-être que je me trompe, mais euh, je sens une différence énorme depuis ces dernières années, dans ma, dans ma, dans ma confiance, parce que vraiment, je partais d'assez loin. Mais il y a encore certains domaines où, euh, bah oui, euh, c'est des expériences qui, qui sont challengeantes, qui font peur. Je ressens toujours des émotions parfois de, de stress, de peur, euh, d'inconfort. Euh. Ça ne veut, euh, veut pas dire que dans certains domaines, euh, je, je n'ai pas confiance en moi. Il y a, y, a y, a, y a des choses sur lesquelles tu auras plus de facilité que d'autres, en fait, tout simplement. Il euh, y a des trucs qui vont continuer à te challenger, tu vois. Moi, je suis quelqu'un qui est... J'ai le vertige, j'ai relativement peur des hauteurs. Quand je me retrouve vraiment dans un endroit où euh, c'est tendu, il y a vraiment de la, de la hauteur. Mais c'est physique, en fait. Donc, ce n'est même pas une question mentale de, mental, de « j'ai confiance en moi ». Mon corps, en fait, lâche. <rire> donc... Euh, je peux travailler dessus, être observateur, pratiquer la pleine conscience, faire de la méditation pour m'entraîner. Ce qui aide d'ailleurs énormément à la confiance en soi, et j'arrête là-dessus, c'est de se mettre dans la situation où tu as peur et de et se, se désensibiliser par l'exposition. Tu as peur des araignées? Très bien. Bah, tous les jours, tu vas aller te confronter aux araignées, aux araignées, aux araignées. C'est une confrontation qui est directe. C'est une méthode qui est exigeante, qui est assez brutale. Mais c'est à mon sens celle qui produit le plus de résultats. Tu as peur d'aborder une fille dans la rue, tu as peur de regarder une fille dans la rue, et ben tu vas te buter à le faire tous les jours, tous les jours, tous les jours, jusqu'à ce qu'à un moment, tu n'en aies plus rien à faire, parce que ça, ça fait partie de, ta, de, de ton quotidien, c'est plus extraordinaire. Le fait que quelque chose soit rare dans ta vie, ça devient un événement. Et le fait que ça soit un gros événement, ça crée une pression, un enjeu. Alors que si, si tu le fais tous les jours et que des fois tu récupères un numéro ou un compte Instagram et puis des fois on t'envoie chier, mais si tu le fais régulièrement, au bout d'un moment tu t'en fiches, tu vas te concentrer que sur l'aspect positif. Oui, tu vas être rejeté, mais il y a des moments où tu vas récupérer des, les coordonnées et puis tu vas pouvoir avoir des dates, etc. Et C'est ce qui compte en fait, se concentrer sur l'aspect positif de la démarche. Ok. L'humour, très important. Euh, L'humour de, des situations, être drôle sans être le meilleur humoriste à la mode, être quelqu'un de divertissant, de, de rigolo, et surtout capable de rire de toi-même, faire preuve d'autodérision. Euh, ça, c'est un trait de caractère qui attire, parce que ça montre une certaine forme d'intelligence, intelligence émotionnelle. Euh, donc euh, voilà ce que j'avais à dire là-dessus. Euh, si tu n'es pas quelqu'un de naturellement, spontanément drôle, il y a des chances que je shoot une vidéo sur le sujet, sur la chaîne, donc abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, active les notifications, il y a une vidéo tous les dimanches, et puis euh, comme ça, ça permettra que tu reçoives également la partie 2 de cette vidéo sur la séduction. Euh, concernant la... Concernant... Euh, qu Qu'est-ce qu que je disais euh, Concernant l'humour, je tournerai une vidéo donc, sur l'humour pour euh, t'aider, parce que j'ai un parcours de comédien et euh, d'humoriste. Je montais sur scène, je faisais des sketchs, euh, J'ai fait ça il y a quelques années, et du coup, je peux peut-être te donner quelques, quelques conseils pour essayer d'être marrant, en fait, d'être divertissant, sans être un clown, parce que le risque de l'humour, c'est quand tu vas trop loin. C'est-à-dire que tu deviens l'amuseur public, le bouffon de service, et ça, ça tue la séduction, en fait. Euh, les filles, elles, veulent, elles sont attirées par le juste dosage. Donc ça, ça s'apprend aussi. Ensuite, le lifestyle, avoir une vie intéressante. Et ça, c'est sûr que si bah, tu es encore étudiant, tu ne travailles pas, ou alors tu as un travail qui n'est pas forcément hyper valorisant euh, ou valorisé aux yeux de la société, même si j'ai un regard là-dessus, enfin voilà, moi je ne juge pas, mais je veux dire, bon, il y a certains métiers qui sont plus valorisants que d'autres, et ben c'est dans la manière dont tu vas en fait le, le vendre euh, que tu peux générer de l'attraction. La, de euh, c'est souvent une histoire de perspective, c'est-à-dire quelqu'un qui va montrer euh, qui fait un boulot, mais en a, qui, qui, ça, ça, ça le saoule, ça l'insupporte, qu'il est prisonnier d'une situation, ça c'est pas très attirant. Alors quelqu'un qui fait un truc euh, qui est pas ouf, mais euh, bah, il, le, il le vit bien, il le montre, euh, voilà, il prend, il prend les choses du bon côté, il sait que c'est temporaire parce qu'il a de l'ambition, ça aussi, euh, très important, hein, euh, la notion d'ambition. Donc le lifestyle, c'est avoir une vie intéressante où t'es pas en train de te morfondre chez toi, à jouer à la console et à te branler sur du porno, parce que tu es seul, parce que tu vis mal ta solitude, parce que la vie, elle est trop injuste. Non, c'est être euh, force de proposition pour toi-même. Tu te prends en main. Tu, tu, tu n'attends pas que la fille que tu cherches soit ta maman ou qu'elle euh, qu vienne faire la cuisine et le ménage chez toi et t'apporter en plus des faveurs sexuelles. Ce n'est pas la bonne approche. La bonne approche, c'est que tu es un bonhomme qui se gère. Tu es responsable de ta propre vie, donc ça doit se sentir dans le ménage chez toi, dans, comme je le disais, l'hygiène, dans ton attitude, et dans euh, tes hobbies, les loisirs que tu as, euh, voilà, tout ce que tu fais, ce que tu fais de ton temps libre et ce que tu fais de ta vie, ça détermine le type de personnage que tu joues dans ce jeu vidéo. Donc euh, si tu passes ton temps euh, à te branler, à regarder Netflix dans ton lit, et eh ben, effectivement, ça donne pas forcément quelque chose de très vendeur, de très séduisant. Alors que si, ben voilà, tu es quelqu'un de plutôt sportif, euh, qui voyage, ou euh, bon euh, en fonction des conditions euh, euh, sanitaires et, et mondiales, évidemment, mais euh, tu es quelqu'un qui euh, voilà est curieux, qui bouge pas mal, ou... Évidemment, une fille qui sera plus attirée par euh, quelqu'un d'aventurier, bon bah, si toi, t'es un casanier, euh, ça risque de ne pas forcément euh, la séduire. Mais peut-être que de toute façon, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Alors, ce qui plaît aussi, c'est la notion de pouvoir, de statut. Les femmes ne sont pas attirées par l'argent, en fait. Euh, certaines, pourraient, on pourrait dire, voilà certaines femmes sont vénales... Euh, elles sont attirées que, pour, euh, que par l'argent, etc. En fait, ce qu'il y a, c'est que derrière la notion d'argent, quelqu'un qui a de l'argent, un homme qui a de l'argent, il a souvent du statut, un statut social, et il a du pouvoir. Quelqu'un qui a du pouvoir sur sa réalité, et c'est ce que donne l'argent, euh, ben ça, c'est séduisant. Quelqu'un qui dit « Ok, euh, demain, on part, euh, on part tous les deux, je t'amène à Londres, on va, on va passer le week-end à Londres, ou, euh, on part en Italie. » C'est quelqu'un qui a du pouvoir sur sa réalité. Quelqu'un qui arrive au restaurant, lui dit ah, « ben, on vous a réservé la meilleure table », c'est quelqu'un qui a du pouvoir sur sa réalité. Et ça, c'est extrêmement séduisant. Euh, et ça peut se générer en travaillant, en travaillant pour. Alors, principe-valeur. Quelqu'un qui a des principes, qui a un code, un code de valeur et qui s'y tient. Quand tu, quand tu parles, incarner ce que tu dis. C'est-à-dire que là, les conseils que je te donne dans la vidéo, on pourrait dire Ouais, non, mais pour qui se prend ce connard-là Il est en train de m'apprendre des trucs, mais est-ce que lui-même il les applique Est-ce que. Et en fait, ce qui est très important pour que tu crées de la confiance en toi, de l'estime personnelle et que tu deviennes séduisant, c'est d'incarner tes valeurs et tes principes. S'il y a des valeurs comme la justice, euh, la compassion qui sont importantes pour toi et que dans ton quotidien tu es injuste et tu ne montres aucune compassion, ben en fait c est, c est, tu, te, tu te mens à toi-même en fait. Ce qui est important, c'est d'avoir donc des règles, euh, un code, un code de conduite et de t'y tenir. Donc euh, voilà les, les chevaliers, les samouraïs euh, avaient comme ça un code euh, qui permet justement voilà, de, de, de choisir des, des principes forts et de s'y tenir toute sa vie. Cette idée d'avoir des valeurs et des principes et de t'y tenir, c'est extrêmement séduisant. C'est-à-dire que tu as décidé que toi, tu allais incarner, euh, que tu allais valoriser la justice, comme je disais tout à l'heure euh, dans ton expérience. Bah, dans les cas où il y a une forme d'injustice, tu vas participer et incarner donc, les valeurs qui te semblent importantes. D'où euh, le fait qu'il est euh, capital d'avoir une idée des valeurs que tu as envie d'incarner. Quelles sont les valeurs qui te tiennent à cœur Qu'est-ce que tu as envie de devenir comme personnage dans ton jeu vidéo euh, Quels sont les principes importants pour toi Donc tout ça, euh, ça n'est pas à moi d'y répondre à ta place, ça demande de l'introspection. Et quand tu décides, par exemple, de devenir quelqu'un de généreux, ou de... Qui... qui fait preuve de compassion, d'empathie pour la souffrance des autres, et bien à partir du moment où tu décides d'incarner valeur, euh, ces valeurs dans ton quotidien, ça va rejaillir dans tes actions euh, et, euh, et dans ton jeu, finalement, dans le jeu, dans le jeu de la vie. Donc, c'est important d'avoir assez tôt une idée des valeurs qui sont les tiennes. Ça, c'est extrêmement séduisant. Enfin, un homme qui est « drivé, donc l'idée de l'ambition, avoir un but, avoir une mission, avoir quelque chose de plus grand que toi pour lequel tu décides de vrai. Donc, ça, c'est quelque chose euh, qu'on retrouve notamment chez... Euh, Certains entrepreneurs, tu vois, qui sont animés d'une vision, etc. Mais pas uniquement chez les entrepreneurs. C'est un but. Le but, ça peut être comment est-ce que je pourrais rendre ce monde meilleur? Comment je pourrais faire de l'univers un endroit plus agréable en réglant des problématiques? Quel est ton but? Qu'est ce à quoi tu veux servir? Quelles sont les valeurs et les causes que tu veux défendre de ton vivant? Qu'est ce qui est important pour toi? Et là, encore une fois, c'est extrêmement séduisant. Parce qu'un homme qui est drivé par une mission, il va faire de sa, mission, de, ce, son, de sa mission de vie un but ultime. Ça va devenir sa priorité. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, il va pouvoir avoir des loisirs, il va pouvoir euh, entrer en relation avec des femmes, aller au restaurant, aller au cinéma, etc. Ce n'est pas interdit tout ça. Mais par contre, son pourquoi, son grand pourquoi, la grande raison pour laquelle il vit sa vie, son but ultime, sa mission de vie... Ça va être sa priorité. Et donc, un homme qui a déjà découvert sa mission de vie, c'est extrêmement séduisant, parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui, qui ne va pas donner son temps n'importe comment, dépenser son temps n'importe comment. C'est quelqu'un qui va être euh, concentré, focus sur son objectif, sa grande mission. Qu'est-ce que c'est pour toi, ta grande mission euh, Ça peut être de décider de créer un empire immobilier, ça peut être de créer une une association qui va venir en aide aux sans-abri, qui va venir aider les animaux, ça peut être de faire l'apologie de, de, de n'importe quoi, en fait. Ça, ça dépend de toi. L'idée, c'est que ça puisse servir les autres, que ça puisse venir en aide aux autres, que ça puisse rendre un service, participer à la vie d'autrui, que ça soit pas juste un, un acte égoïste. En général, c'est comme ça qu'on reconnaît une mission de vie. Hein. C'est que la mission de vie, elle n'est pas là que pour nous servir nous-mêmes, elle est mise au service d'autrui. Donc, un homme qui fait passer sa relation amoureuse avant tout le reste, en général, s'éteint et perd son capital de séduction très vite auprès de la, auprès de la, de la femme. La, la femme, elle, elle aime sentir qu'elle est au contact d'un homme qui est ambitieux et qui va dans une direction, mais qui n'est pas juste... Ce n'est pas, est, est pas que elle il n'y a, a pas qu'elle, en fait. Elle n'a pas envie d'être au centre. C'est paradoxal, hein, pour se dire, mais attends, si, bien sûr, les femmes, elles veulent euh, toute notre attention, elles veulent être au cœur de notre attention. Mais non, mais en fait, ce qu'elles veulent, c'est avoir, recevoir de l'attention, alors même que tu es très occupé, alors même que tu as une grande mission, un grand objectif, quelque chose d'important, ben, qui, qui participe en plus au développement de ton personnage, à tes compétences, à tes qualités. Euh, elles veulent sentir que tu leur fais une place mais pas qu'il euh, n'y a tellement rien, ta vie elle est tellement vide, il, y a te... il se passe tellement que dalle, à part de la branlette et euh, des jeux vidéo, bah, que oui, euh, toute ton attention du coup elle est concentrée que sur elle. Et puis souvent ce qui se passe, c'est quand on a cette attitude, on se met à avoir la peur de la perte, parce que qu'est-ce qui se passerait si on te l'enlevait Vu que ta vie, il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien qui se passe, il n'y a rien de stimulant. Il n'y a pas ce, cette abondance, cette, cette passion pour la vie, cet amour du vivant, en fait, de, de l'expérience, cet amour pour la vie. Quand tu as cet amour pour la vie, et même si on t'enlève cette fille, la vie, elle continue. Tu continues à avoir ton grand pourquoi, ta grande mission. Tu continues d'être animé d'un amour pour l'expérience elle-même. Les personnes qui rentrent dans ta vie peuvent sortir. La vie, elle continue. Elle est toujours là. Alors que quand il n'y a rien... Bah, tu vas t'accrocher comme une moule à son rocher, parce que d'un coup, la, la, la femme en question, elle apporte de la stimulation, elle apporte du plaisir sexuel, elle apporte de la complicité, du rire, euh, et tout un tas de choses. Mais quand tu as peur de le perdre, bah, c'est là où tu commences à développer de la jalousie, c'est là où tu commences à euh, bah, perdre ton capital de séduction. Parce qu'un bah, homme jaloux, ça montre que tu n'as pas vraiment confiance en toi. Voilà. Euh, donc Bref, sujet euh, qui, euh, qui sera abordé, je pense, euh, ailleurs sur ma chaîne. Un grand principe, tu dois devenir l'homme de tes rêves. Qu -ce que, euh, quelle que soit la manière dont tu perçois cette, ce grand principe, euh, c'est une idée intéressante. Pour attirer à toi la femme de tes rêves, il faut que tu deviennes l'homme de tes rêves. Tu ne peux pas exiger d'une femme qu'elle soit sportive, qu'elle soit élancée, qu'elle ait une bonne hygiène de vie, qu'elle soit plutôt ambitieuse, autonome, euh, drôle, euh, si euh, tu n'es rien de tout ça. Il faut quand même, quelque part, que chez toi, il euh, y, ait, y ait ça. Euh, c est, cette, euh, tu ne peux pas euh, attirer la femme de tes rêves si euh, tu n'es pas euh, l'homme de tes rêves à toi, parce que ça commence comme ça. Donc l'homme de tes rêves, euh, c'est euh, quel personnage est-ce que tu voudrais jouer Comment est, il est le personnage que tu voudrais jouer quelles caractéristiques il a Bon, Au-delà de l'attraction, quelqu'un qui a de l'humour, de la confiance en soi, déjà ça donne une idée. Si tu as zéro confiance en toi, ça donne une piste, hein, d une, d une première étape, par quoi commencer. Euh, comment est-ce que tu t'imagines dans 5 ans, dans 10 ans, quelle est la vision idéale de toi-même que tu pourrais porter, vers laquelle tu pourrais tendre, te diriger C'est important d'avoir cette vision, parce que cette vision, c'est un peu un cap, un objectif. Et donc quand tu as cette grande, cette grande vision pour toi-même de ce que tu veux devenir, celui que tu veux devenir, ça te permet euh, voilà, au quotidien de poser des actions pour te diriger euh, vers, euh, vers cet idéal. Euh, moi, il y a quelques années, je me suis euh, noté euh, les caractéristiques qui je voulais devenir. Je voulais être parfaitement bilingue, je voulais avoir confiance en moi, euh, je voulais euh, être écrivain, je voulais être publié... Euh, je voulais être beaucoup plus à l'aise avec la séduction, être capable d'attirer des femmes qui étaient, euh, que je pensais jusqu'alors hors de ma portée. Et euh, tout ça, en fait, ça passe par, euh, par le travail sur soi, les efforts constants au quotidien. Voilà. Il faut respecter sa vision à chaque jour, dans toutes tes habitudes, dans la plupart des actions que tu poses. Soit c'est en accord avec ta vision, donc ça t'en rapproche, soit c'est en désaccord et ça t'en éloigne. Et ça, euh, bah, la méditation, la pleine conscience, ça peut considérablement aider, parce que tu es conscient de toi-même, tu ne te laisses pas juste driver par ton ego. Et ça, ça peut être euh, par ton mental, ou euh, ça, ça peut être des idées intéressantes, ça. Euh, ok, et enfin, pour terminer cette première partie, j'aimerais finir sur l'idée que tu es le prix. On a tendance dans les relations amoureuses, à, surtout quand on n'est pas à l'aise avec la séduction au départ, à se dire « moi, j'ai pas de valeur ». Pas énormément de valeur en plus j'ai pas confiance en moi je suis pas voilà je suis pas hyper séduisant en plus je me trouve pas forcément beau je suis pas très à l'aise avec les filles donc euh, oh là là elle est super belle elle est super jolie et tu perds tes moyens en fait ce qui se passe c'est que dans, dans la perspective qui est adoptée donc l'état d'esprit le, le mindset terme qui revient souvent en développement personnel mais on va, on va le dire en français dans ton état d'esprit il y a un problème dès le départ de biais euh, une perspective qui est mauvaise c'est-à-dire que tu considères que toi, tu n'as pas de valeur et que la fille que tu convoites, elle, elle est sur un piédestal. Elle a énormément de valeur, elle est hyper belle, elle est hyper... Euh, tout ce que tu veux, en fait, toutes les qualités qui, qui te séduisent. Ben ça, cette manière de percevoir l'interaction est déjà mauvaise à la base. Donc euh, ça, ça peut demander du temps avant de faire redescendre la fille de son piédestal et être capable de considérer que même la fille la plus belle du monde... A des défauts. Elle est humaine. Même la fille la plus drôle et la plus fun et la plus sympa, ça reste un être humain avec plein de qualités mais aussi des défauts. Parce qu'en fait, elle est humaine exactement comme toi. Elle n'est pas supérieure. Ce problème de comparaison avec l'autre, c'est un problème que tu peux aussi retrouver avec les autres hommes. Dès que tu te compares, tu es soit inférieur, soit supérieur. Donc tu essaies de te jauger en regardant ton environnement pardon, regardant autour de toi, et tu vas juger de la valeur des autres par rapport à la valeur que tu imagines avoir. Donc autant dire que c'est une source de souffrance et d'erreurs de, psychologiques énormes, parce que... Non, c'est pas comme ça que ça marche. Pas de comparaison. Tu peux t'inspirer, il y a des figures masculines qui sont très inspirantes. Moi, par exemple, l'archétype, le personnage de James Bond... Effectivement, il euh, y, y a de nombreuses années, on pouvait critiquer le côté un peu misogyne et tout ça, mais ce qui m'intéresse personnellement, ce qui m'attire dans James Bond, c'est l'idée de la confiance en soi, la capacité de garder son sang-froid, de prendre des décisions rapides sous la pression, euh, faire face au danger, d'être capable de séduire dans n'importe quelle condition, dans n'importe quel contexte, d'être réactif, d'être euh, piquant, drôle... Euh, tout ça, ça fait partie des caractéristiques que j'aime beaucoup chez le personnage de James Bond. Euh, mais euh, voilà, il y a, y, a, y a des hommes d'autres figures qui ne sont pas forcément littéraires ou issus de, du cinéma, des acteurs, des artistes, qui, toi, peuvent représenter des figures d'inspiration. Donc le but, ce n'est pas de te comparer pour te faire sentir misérable, c'est de t'inspirer, que ça te donne envie de t'élever, devenir la meilleure version de toi-même, progresser, grandir, croître devenir un personnage euh, qui a les compétences que tu veux avoir. Et justement, faire un peu comme ça, tiens, j'adore la confiance en soi de James Bond, tiens, j'adore euh, euh, la capacité, enfin voilà, il y a tel athlète, j'adore, euh, voilà, comme il est à l'aise, comme euh, ça, ça, ça, son, son langage corporel, euh, la manière dont il se tient, la manière... Ah, j'adore, oh, dans tel film, il y a tel personnage, la manière dont il parle aux femmes, j'adore, comment il est drôle, il est piquant à la fois. Faire tes courses et décider de développer ses traits et ses caractéristiques chez toi. C'est ça qui est, qui est fou avec le développement personnel, c'est que c'est possible. C'est juste une décision et du travail. Ça ne se fait pas en un jour, mais si tu décides consciemment de t'engager à progresser, tu vas progresser, tu vas devenir plus drôle, plus séduisant, plus confiant, plus musclé, plus athlétique, plus à l'aise dans n'importe quelle situation, plus taquin. Euh, tu vas être capable de sexualiser euh, une discussion sans être vulgaire, alors que peut-être ça te semble... Avec des, des femmes, tu n'imagines même pas à quel point elles vont être belles, euh, à quel point elles vont... C'est pas que pour faire l'apologie de la beauté, mais ce que je veux dire, c'est que si tu te considères comme une pauvre merde et que tu, tu, tu scrolles Instagram ou les réseaux sociaux en te disant « Oh là là, elle est magnifique, oh là là, j'y arriverai jamais à avoir une femme comme ça, oh là là » et que tu es juste dans le fantasme, etc., dans ta chambre, il faut sortir à l'extérieur en fait. Il faut commencer à travailler sur toi déjà. Donc ça, ça peut se faire. Ça peut commencer par ta chambre. Travailler sur toi. Progresser. Et quand tu deviens celui que tu rêves d'être, quand tu commences à l'incarner, eh tu sens en fait. Il n'y a plus de différence entre la vision que tu avais et celui que tu es. Tu ressens. Il n'y a rien de plus satisfaisant que de sentir que la confiance en toi qui te manquait il y a des années elle commence à être là, à croître. Et puis du coup, quand tu parles aux autres, ça sent. Quand il y a une femme qui vient de parler, ben, ça sent, t'es à l'aise. Euh, moi, je suis quelqu'un qui parle de très loin, donc je peux t'en parler en connaissance de cause. Euh, J'aimais bien la séduction, mais pas... <rire> c'était pas foufou. Et j'ai toujours énormément de progrès à faire. Hein. Je, je me pose pas là en grand maître, j'ai je... absolument rien à apprendre, c'est un sujet que je maîtrise. Non, non, non. Euh... Mais j'ai vu suffisamment de différence entre la manière dont je jouais, parce que c'est un jeu, on parle du jeu de la séduction, the game, le game, c'est un jeu. Les femmes sont, comme nous, des êtres sensibles, euh, qui aiment le sexe, qui aiment l'intimité, qui aiment qu'on les respecte, et le but c'est de devenir des meilleurs hommes pour nous-mêmes et pour, et pour elles. Mais pas, euh, tu vois, il y a aussi ce truc d'une erreur classique chez les hommes, donc c'est toujours la même idée de, de voir la femme comme un prix. C'est un truc que je vois souvent, euh, et que je faisais aussi, parce que ça me semblait logique, d'être gentil, <rire> d'être gentil avec les femmes, d'être gentil, de leur donner des cadeaux, de leur faire des compliments, euh, d'être mielleux, d'être agréable, de jamais... Mais non, mais ça ça, ça, ça, ça, ça ne marche pas. Les hommes gentils ne, ne séduisent pas. Et d'ailleurs, ça nous semble injuste, on est là, bah ouais, moi, je suis plutôt gentil à la base, je suis plutôt respectueux, et puis elles sortent avec des mecs qui les respectent pas, qui parfois leur tapent dessus, euh, qui les envoient chier, qui répondent pas à leur message, alors que moi, si elles m'envoient un message, je vais répondre dans les 5 minutes, je suis tellement gentil. Mais ouais, mais voilà le problème, c'est qu'en fait, les femmes sont pas attirées par la gentillesse. Elles valorisent la gentillesse, elles veulent au fond, qu'est-ce qu'elles veulent Elles veulent des hommes... Je veux pas parler pour toutes les femmes, évidemment, mais je pense qu'au fond... S'il y a des femmes qui regardent cette vidéo, elles, elles diront dans les commentaires ce qu'elles en pensent, mais un homme qui soit respectueux, qui soit intègre, euh, qui ait des valeurs, qui ait des principes, euh, qui sache contrôler ses émotions, qui ne soit pas euh, bousculé par l'émotionnel de, de, de, de la femme, en, en fait, parce que les femmes ressentent des émotions très très fortes parfois. Et donc un homme qui est capable de rester stoïque, stable, qui, qui est ancré qui ne se fait pas, oh là, qui ne perd pas ses moyens, et qui se met avant la voix aiguë, fluette, à courir partout, hein, quelqu'un qui est capable de faire face. La situation, elle, est difficile, on va la gérer ensemble, et qui est comme ça un, un, un ancrage, un ancrage de confiance, un, écrage, un ancrage d'affirmation de soi, mais pas un ancrage de domination. Il y a un côté, en tout cas c'est ma vision, hein, un côté de... voilà, On est deux, on est différents, on a énormément de points communs, on, on a des grandes caractéristiques communes, vu qu'on est des êtres humains, donc il euh, faut arrêter de croire que les femmes euh, n'aiment pas le sexe, ou euh, que celles qui aiment le sexe euh, sont des salopes, etc. Il y a vraiment énormément d'idées reçues de merde sur les hommes et sur les femmes qui sont véhiculées de nos jours. Mais euh, non, les femmes, elles ne sont pas attirées par des mecs qui leur cognent dessus, au contraire. En fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, les caractéristiques du mec violent, euh, ben c'est souvent il a confiance en lui, en fait, euh, et c'est plutôt ça, en fait. Il est affirmé, euh, voilà, le côté, euh, j'aime pas les expressions genre le mal alpha, etc. Mais un gars qui s'affirme, eh ben, le but c'est pas de devenir un parfait connard et, et d'amener de, de, de, de la violence au sein de la relation. Ça c'est de la merde. En revanche, dire tiens, un trait qui séduit, c'est effectivement la, la confiance en soi et le développer chez soi. Donc pas être gentil, pas être mielleux, pas dire oui à tout. Je me suis rendu compte que la plupart du temps, quand moi j'étais un peu disruptif, c'est-à-dire piquant, mettre un tacle, mais gentil, quand je dis gentil, c'est-à-dire pas irrespectueux, pas irrévérencieux, pas dire un truc méchant, tu vois, ou dégradant, mais dire un truc un peu piquant. Assumer aussi ce qu'on dit. C est, c est, combien de mecs, euh, la fille, a dit « Ah ouais, moi j'adore, euh, je sais pas, j'adore faire du ski dans les Pyrénées, euh, vraiment, j'adore. » Et puis toi, t'aimes pas ça. Le ski, c'est pas ton truc, toi tu es plutôt surf, ou t'es plutôt euh, skateboard, ou t'es plutôt euh, console, j'en sais rien. T t le ski, tu peux pas avoir ça, si tu détestes ça, t'as eu des mauvaises expériences, etc. Ben là, le mec gentil il va dire « Ah bah oui, moi aussi, j'adore le ski, euh, parce qu'il pense que du coup, il crée un, un point commun et... ». Et ça, ça, ça, se mentir à soi-même, jouer, porter un masque, tromper, manipuler, faire croire que ça marche pas. Et puis, quand, si jamais ça fonctionne et qu'elle te dit Ah, oh, trop bien, on va pouvoir aller au ski, mais tu vas, tu vas te mettre dans des situations merdiques par, par ta faute parce que tu n'auras pas assumé qui tu es. Donc, dès le début, le plus tôt possible, assumer qui tu es, ne pas être trop gentil, ne pas être trop niant, bienveillant à les petits trucs, les petits cadeaux, les petits bisous. Non, non, en fait, tu fais, c'est toi le prix. Voilà, c'est le principe que je voulais te proposer pour finir cette vidéo. Quand tu accordes de ton temps à une femme pour aller boire un café ou passer du temps ensemble, c'est toi qui lui fais un cadeau. Tu fais le cadeau de ta présence. Mais au départ, ça ne va pas te sembler du tout comme ça, parce que tu n'as pas encore développé ta confiance en toi, ton estime de toi, ton amour de toi, tu n'auras pas encore le, le mode de vie intéressant, tu n'auras pas encore tout ça. Donc ça, ça va mettre du temps. Mais ce que tu dois viser, c'est ce moment où tu vas à un rendez-vous et tu te, au lieu de te dire « Ah oh là là, j'espère que je vais lui plaire », tu te dis « J'espère qu'elle va me plaire », parce que tu as changé les... Tu vois, on dit « Les tables ont tourné, il y a eu un changement, un shift » changement de perspective, changement de paradigme, tu es devenu capable de te poser ce, ce, ce, ce, ce, ce questionnement. Est-ce qu'elle va me plaire Parce que toi, le fait que tu sois attirant, tu ne te poses même plus la question. Oui, euh, moi, il y a plein de filles qui m'ont rejeté. Ça, ça m'est arrivé de tenter d'approcher des filles, quand je vivais en Thaïlande notamment, d'aller de, de, leur parler, et puis de voir qu'elles n'étaient pas réceptives, ou qu'elles ne parlaient pas anglais. Mais quand tu deviens à l'aise avec le rejet et tu sais que ce rejet, cette expérience, ne définit pas qui tu es, que tu es confortable avec l'idée que ça fait partie du jeu de se faire rejeter, euh, bah ça ne t'affecte plus, ça ne te définit plus. Donc la gentillesse, elle n'est pas à proscrire. Il ne faut pas tomber dans le piège de devenir méchant, de devenir malveillant, de devenir un connard, ça ne marche pas. Par contre, de ne pas utiliser la gentillesse comme une arme de séduction. Non, ce qui marche, c'est la confiance, c'est d'être taquin. C'est quelque chose que je développe énormément dans, dans ce livre, sur la séduction. Donc, tu vois, il est quand même assez, euh, assez dense, l'idée de devenir « funny and cocky », c'est-à-dire un peu prétentieux, mais amusant, fun, divertissant, rigolo. Donc, prétentieux, pourquoi C'est montrer que tu as confiance en toi, et du coup, la fille, ben, c'est plutôt elle, en fait. Tu vas la faire galérer, tu vois. C'est pas l'inverse. T'es pas en train de lui courir après. T'es pas en train de le, la couvrir de compliments et à quel point elle est belle et à quel point tu vas bien euh, de s'occuper d'elle et à quel point tu vas la couvrir de, de cadeaux. Mais et de... et même si tu as de l'argent, en fait, c'est pas attirant. Ce qui est attirant, c'est l'inverse. C'est qu'elle sente que tu as confiance en toi, que tu es capable de séduire, que tu vas justement c'est plutôt à elle de se qualifier auprès de toi. Ce n'est pas l'inverse. Tu n'as pas à faire la liste de tous tes accomplissements, du fait que tu fasses du sport et que tu manges bien et que tu euh, t écris des trucs ou que tu fait des grandes choses dans ta vie. Forcément, je prends des trucs en rapport avec ma propre histoire. Mais tu n'as pas besoin de venir faire le, le listing de tous tes accomplissements pour, pour montrer ta valeur. Parce que justement, ce n'est pas ta personne, ce sont des accomplissements. C'est extérieur à toi. Même si on t'enlève tous tes accomplissements... Ce que je disais tout à l'heure avec les artifices, bah, es censé rester le même. Ça ne te définit pas, c'est juste du bonus. Et justement, euh, quelqu'un qui a confiance en lui, il vient pas mettre au visage de l'autre tous les trucs qu'il a fait, tous les. Ah oh là là, non, c'est subtil, beaucoup plus subtil. Tu es le prix, c'est toi qui as de la valeur. Ça peut mettre du temps avant d'être créé cet état d'esprit. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est possible, <rire> ça prend un petit moment. Mais c'est extrêmement satisfaisant. Je me souviens, j'en parle dans le livre. Il y a un moment où j'avais un rendez-vous avec une fille et je, je me souviens, j'ai perçu la pensée. J'étais en train de conduire et j'allais donc la récupérer et j'ai entendu la pensée me dire ah, j'espère qu'elle va me plaire. <rire> et je me, je, ça m'a vraiment interpellé. Je me suis dit ah, oh, c'est fou euh, parce que c'est pas du tout comme ça que j'abordais les choses avant. Avant, c'était euh, bah, j'espère que je suis assez bien, j'espère que ceci, oh là là, euh, de quoi je vais parler, il faut que je sois intéressant. Mais non, à un moment, tu t'en fous. C'est ça, le, le niveau où euh, bah, ça devient vraiment un jeu et, euh, et tu, tu le maîtrises, le jeu. Ça ne veut pas dire que tu es le meilleur au jeu. On s'en fout d'être le meilleur au jeu. C'est savoir y jouer, savoir prendre du plaisir, savoir s'amuser avec. Euh, donc, euh, il s'avère qu'elle me plaisait, donc c'était cool. <rire> Mais euh, l'autre, c'est l'autre qui doit se qualifier. C'est toi qui as de la valeur. C'est toi qui es le prix. Te, quand tu fais rentrer quelqu'un dans ta réalité, c'est pas n'importe quoi personne elle entre dans ta réalité, c'est pas l'inverse, c'est pas toi qui rentre dans sa vie. C'est toi qui dois réaliser que dans ta propre bulle, dans ta propre réalité subjective, faire de la place à l'autre, c'est un cadeau que tu lui fais. Mais non pas parce que tu es tu vois le but c'est pas d'enfler son ego et de devenir un connard prétentieux. C'est d'être d'être tu vois funny and cocky. Prétentieux mais amusant, léger. Tu mets un petit tacle. C'est un truc qui marche extrêmement bien, d'être léger comme ça. De montrer, de faire ressentir à la femme qu'elle ne te, elle te déstabilise pas du tout. Et d'ailleurs, il y aura, on en parlera peut-être dans la partie 2, mais il y a énormément de tests qui sont faits pour te déstabiliser, pour voir justement si tu es capable de rester solide. Elle va dire « Oh là là, j'aime pas ton pull !»« Oh là là, j'aime pas ton parfum, ça me rappelle mon ex, je déteste !» Elle va te balancer des trucs comme ça à la gueule euh, pour voir comment tu, comment tu gères, comment tu réagis. Et si tu réagis sur la défensive, si tu le prends mal, tu montes de l'agressivité, tu as perdu la partie. Euh, donc il y a des moments où tu vas te rater <rire> parce que tu n'as peut-être pas encore assez d'expérience euh, ou parce que tu vas faire face à des situations pour la première fois et tu ne sauras pas comment réagir. Mais euh, c'est stimulant de voir au bout d'un moment, quand tu commences à avoir suffisamment d'expérience, donc ça vient avec le temps. Ah tiens, là, elle est en train de me tester. Là, elle est en train de m'envoyer un test. Et puis que, comme tu le sais, tu vois le truc arriver, tu as la bonne réponse. Parce que tu sais que, bah non, il ne faut pas être offensé. Elle est juste en train de te tester. Ça fait partie du jeu de séduction. Au contraire, c'est un bon signe. Tu vois, certains voient euh, le rejet, l'apparent rejet, comme un signe de désintérêt. Euh, ah, elle n'aime pas mon parfum. Ah oh là là. Ah non, elle est justement en train de tester comment tu gères. Parce qu'elle est en train d'essayer de, de voir dans quelle catégorie elle va te mettre. Si t'es un gars qui réagit hyper mal, qui monte de l'agressivité, euh, bah, elle voit que non, en fait, tu ne colles pas, tu ne corresponds pas à ses critères. Elle a le droit d'avoir des, hein. des, des critères. Elle a le droit d'avoir des critères. T'as le droit d'avoir des critères, elle a le droit d'en avoir. Mais euh, si tu corresponds, euh, elle te renverra d'autres tests. On va dire, oh, c'est super injuste que les femmes fassent ça. C'est totalement injuste. Mais ouais, mais le game, c'est pas moi qui ai fixé les règles du game. <rire> c'est pas moi. Dans cette réalité, dans ce jeu vidéo-là, si on voit la vie comme un jeu vidéo, soit on accepte de comprendre les règles et d'essayer de jouer avec les règles, sans toutes les respecter, mais en comprenant au moins comment ça fonctionne. Soit on décide de dire c'est injuste et on se met dans un un et on boude. « Oh, je suis pas content. De toute façon, c'est ceux qui ont le plus d'argent et qui ont des gros muscles, le tiers des femmes. Moi, ça marche pas. » Oui, mais tu peux, tu peux faire ça. En fait, tu peux faire ta victime. Tu peux faire ça longtemps. Tu peux, mais tu vas passer à côté de ton expérience, parce que bah, tu avais tout à fait le potentiel d'apprendre juste à, à t'améliorer. Et il y a forcément des femmes qui vont être séduites par toi, parce que tu as une personnalité qui est unique. Il n'existe qu'une seule personne comme toi dans l'univers. Tu te rends compte Le nombre de caractéristiques, de, de traits de personnalité, de traits physiques, etc., il n'y a qu'un seul toi. Et même si tu as un jumeau qui est parfaitement identique physiquement... Au niveau de la personnalité, vous êtes complètement distinct. Il n'y a qu'un seul toi. Et ça, c'est incroyable de s'en rendre compte. Il n'y a qu'une seule manière d'être toi-même. C'est l'univers n'a pas fait d'erreur. Tu es tel que tu dois être. Par contre, ça ne veut pas dire que tu ne dois pas évoluer. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester tel quel, et justement, euh, euh, moi je ne suis pas content, euh, c'est injuste, les femmes. De toute façon, les, les, les femmes, elles aiment les, les bad boys, et puis moi, euh, bah, non, mais non, mais. Soit tu acceptes les règles et tu décides de travailler pour. Ça ne veut pas dire renier tes valeurs, renier tes principes. Ça veut juste dire, tu veux des meilleurs résultats, bah. Voilà, regarde, pour dire, ouais, je veux perdre du poids, mais c'est injuste qu'on ne perde pas du poids quand on mange de la pizza et des frites et de la glace et des gâteaux et du chocolat, je comprends pas, c'est injuste. Oui, tu peux euh, décider de te morfondre et continuer à bouffer euh, ces trucs-là. Tu peux. Ça ne va pas te faire perdre de poids. Mais tu, si tu es OK avec ça, tu es OK avec ça. Si par contre, il y a souffrance, bah, ton pouvoir va résider dans le changement, dans les actions que tu vas poser. Accepte les règles. Moi aussi, j'aimerais bien euh, maigrir euh, ou perdre du gras en mangeant des pizzas. <rire> Je mangerais des gâteaux et, et ça serait cool. Mais ce n'est pas comme ça que ce jeu fonctionne. Donc euh, plutôt, on accepte les règles et... Et plutôt, on peut avoir des résultats satisfaisants. Il faut viser d'ailleurs les résultats à long terme. La gratification immédiate, je pense que je ferai une vidéo exprès là-dessus sur la chaîne. Donc vraiment, abonne-toi. Tu vas voir, il y a beaucoup de contenu. Ça part pas dans tous les sens. C'est vraiment le but, c'est de te créer une, une vie riche, équilibrée, avec laquelle tu peux vraiment l'apprendre comme un jeu vidéo en fait, comme un simulateur. Dans un simulateur dans lequel tu joues avec ta réalité. Le simulateur t'envoie des expériences et, euh, et tu fais grandir ton personnage, tu le fais évoluer, progresser, euh, devenir plus conscient. Euh, c'est un, un, fabuleux, un fabuleux voyage et un fabuleux cadeau que tu peux te faire à toi-même. Aujourd'hui, peut-être que ce que je dis, là, ça ne résonne pas, tu ne comprends pas trop ce que je veux dire, mais euh, c'est un, un beau chemin euh, de conscience euh, que de chercher à, à grandir. Voilà. Euh, je termine euh, cette vidéo euh, en te disant qu'il y aura donc une partie 2. Laisse-moi un commentaire. Dis-moi déjà ce que tu as pensé de cette première partie. Est-ce que ça t'aide Est-ce que ça te donne un peu plus de, euh, de base avec ces principes que j'ai énoncés Je te rappelle, comme je le disais, que j'ai écrit un livre. Euh, si tu aimes lire, même si tu n'aimes pas lire, j'ai un, un style... Euh, ce n'est pas moi qui le dis, je suis mal placé pour en parler, mais j'ai un style assez direct, en fait. Euh, qui, est, voilà, qui rend ça facile à lire, à la base moi je suis écrivain, je suis auteur, c'est vraiment ce que je préfère. Donc j'adore faire des vidéos, j'aime euh, parler en public, les conférences etc, j'ai fait du théâtre pendant longtemps, donc ça, ça fait partie des choses qui sont euh, importantes pour moi en fait tout simplement. Mais euh, mon médium, mon moyen de transmission préféré ça reste l'écriture, dans lequel j'ai plus le temps d'aller en profondeur, de te donner des exemples, etc. Ce que je ne peux pas faire forcément en vidéo, puisque ben, le, temps est, le temps est compté, le temps est limité. Donc là, euh, abonne-toi, euh, laisse un like, ça aide euh, à la visibilité de la vidéo, euh, c'est toujours important. Et puis, euh, bah, tiens-toi euh, tiens disponible, mets-toi dans les parages. Je proposerai une deuxième partie dans laquelle j'irai plus loin sur euh, la séduction. Comment faire pour séduire, pour coucher avec une femme, tout en étant euh, respectueux, poli, euh, mais en, en augmentant de manière très significative ses résultats. Je te remercie, je te dis à très bientôt. Ciao